Et si je vous disais que le jazz et le reggaeton ont beaucoup en commun, ces deux genres viennent des révolutions culturelles qui défient ouvertement la morale et qu'ils sont appelés « perdre de valeur ». Dans le cas de la danse, ils sont classés comme « vulgaires » ou « inappropriés ». Une autre chose qu'ils ont en commun, c'est la pratique des corvées illégales. Dans le cas des années 20, la consommation d'alcool, même si elle était interdite, et dans le cas du reggaeton est lié à la délinquance, donc, qui aurait cru que ces deux genres, aussi éloignés, auraient tant en commun C'est un fait que la perception d'une révolution est relative à la génération qui la regarde.